C'est parti, le rip deal, le vol à l'arraché. Et oui, c'est quelque chose qui se pratique dans l'immobilier. Et, euh, et ben là, cette vidéo va être assez euh, marrante avec du recul parce que c'est une situation qui a failli m'arriver. Euh, bien sûr, euh, c'est quelque chose que, que je partage avec vous aujourd'hui ben, de sorte à éviter tout type de situation similaire pour vous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement dans mon cas euh, je vais vous donner le contexte. J'avais 25 ans, quelque chose comme ça. Euh, propriétaire d'un bien à Saint-Mandé que je cherchais à vendre, hein. j'avais fait une opération d'achat-revente. Je passe naturellement par euh, un site d'annonces immobilières que tout le monde connaît et qui, euh, qui s'appelle Le Bon. Voilà, vous l'aurez compris. Et je reçois euh, un appel d'un investisseur super chaud. Quand même, c'était un prix assez soutenu puisqu'on parle d'un si je me souviens bien, c'était un, un trois pièces, donc avec deux chambres à Saint-Mandé, en périphérie directe de Paris, euh, donc c est, c est, on, se, on se situe, on se situe sur, sur un bien à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et je tombe sur un monsieur qui est euh, bah, très professionnel, qui m'appelle et qui euh, manifeste son intérêt. Il prend en charge le déplacement. Je me dis, let's go, on y va, c'est normal, il y a un deal à la clé. C'est un Italien. Les acheteurs italiens bon, ben, ont été assez actifs en plus dans le marché à Paris. Euh, je me dis, on y va, on va voir. Donc, euh, ben, je fais un petit euh, séjour chirurgical à Turin dans le nord de l'Italie. Euh, je prends le train et puis je me retrouve pendant deux jours euh, sur place. Euh, très content, très motivé, euh, vraiment en pensant faire une affaire. Le lendemain, alors je me dirige vers le bureau qui m'a été communiqué, l'adresse qui m'a été communiquée. Je suis censé retrouver l'investisseur dans son bureau. Euh, ben, je me souviens, hein, c'était un peu excentré, dans un endroit euh, Ouais, à ce stade, il n'y a pas énormément de, de signaux négatifs. Hein. Bon, on se trouve dans un bureau, comme on pourrait trouver, pignon sur rue, donc tout à fait normal. Et cette personne-là donc m'accueille dans son bureau, qui est un cabinet d'architecte. donc Il y a des plans par-ci, par-là, de, de, de, de l'immobilier récent et tout. Il m'assoit à son bureau, on discute, on commence à faire connaissance. Et très vite, il, il me... Il se désintéresse complètement du bien, donc il ne me pose pas tellement de questions et il parle immédiatement du deal, il parle immédiatement des conditions financières. Là, je me dis, ok, euh, bon, bah, c'est spécial. Euh, Qu'est-ce que je me dis à l'époque Je me dis, euh, bon, bah, peut-être qu'il est chaud, qu'il a euh, mûri sa réflexion, qu'il cherche quelque chose comme ça depuis longtemps à Paris ou dans sa région. En gros, enfin, je pense que c'est un acheteur. Donc on parle des conditions et, euh, et tout de suite, tout de suite, euh, très très rapidement dans la conversation, il me dit alors voilà, il y a une partie de cash, il y a une partie de cash que je souhaite verser pour, euh, bah, pour réserver l'appartement, pour payer l'appartement en gros. Et il me sort là une enveloppe, <rire> il me sort une enveloppe blanche et, euh, et il me montre euh, bien sûr, alors son comportement physique était, était intéressant dans, dans le sens où lorsqu'il a fait la démarche de sortir l'enveloppe de cash, il regardait un peu par-ci, par-là, sachant que c'était une boutique de pignon sur rue, donc il était quand même attentif. Bah, tout m'indiquait qu'il bah, qu me proposait un deal en cash, quoi. Il me proposait une partie en cash. Et, euh, et là, il continue en me disant Par contre, ce cash sont des grosses coupures, et euh, moi, j'ai besoin de plus petites coupures. Euh, là, je commence à, à, à me dire, ok, là, ça devient tordu. En gros, euh, ben, il me propose de venir le jour de la signature avec des plus petites coupures, lui, des montants plus élevés, un truc pas très net. Euh, pour que pour que la, la transaction ait lieu, quoi. Enfin un truc vraiment bizarre. C'était quelque chose de tiré par les cheveux. Et d'ailleurs je vais rebondir là-dessus. C'est que le monsieur qui, qui était en face de moi avait une perruque. C'était un, vraiment un escroc en, en bande organisée. Ils font ça. Ils, ils sévissent sur sur ce genre de, de petits de petites annonces. Et euh, bah, ils se présentent en tant qu'acheteur acheteur comme ça avec une partie cash. Et, euh, et parfois ils font croire que ils vont procéder à l'achat en utilisant des devises étrangères en cash et ils ont besoin bah, de l'équivalent en monnaie, en euros. Euh, parfois, ils font passer ça euh, sur du franc suisse. Ils disent qu'ils bah, ont que du franc suisse, donc ils vont avoir besoin d'euros. Enfin, un truc alambiqué, tiré par les cheveux. En gros, euh, lorsque vous vous présentez le jour du rendez-vous, là où l'échange euh, de monnaie s'effectue ou l'échange de petites à grosse coupure se fait, Alors, évidemment euh, vous vous êtes dépossédé, on vous violente, on vous arrache euh, votre, votre argent tout simplement. D'où l'appellation « rip deal ». Regardez sur internet, vous allez trouver des informations, il y a une personnalité en France qui s'est fait avoir notamment, euh, quelqu'un qui fait partie de la télévision, en gros ça fait un peu scandale. Euh, il y, a, il y a plusieurs cas comme celui-ci, le rip deal, attention à ça, les amis, faites attention, ça concerne beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et naturellement, sur ce genre de site euh, tout venant, il y a, il y a beaucoup d'arnaques et ça en fait partie. Donc, euh, lorsque la personne qui est en face de vous n'est pas intéressée par le bien, et parle tout de suite cash, parle tout de suite argent, là c'est bizarre. Et surtout, lorsque c'est quelqu'un qui vient de l'étranger, euh, qui parle d'investissement comptant, ça aussi, c'est un second indicateur. Faites attention. Et puis, euh, bah, lorsque si vous avez quelqu'un qui n'est pas capable de se déplacer pour visiter un bien et que ce soit lui qui vous demande de le rencontrer et que ce soit lui qui vous reçoive dans son bureau, c'est très, très, très bizarre également. Donc, au secours, vraiment, ne vous lancez pas dans ce genre d'opération. De, de, et puis, euh, et puis euh, bah, pour finir, hein, lorsqu'on vous parle de cash comme ça, remis de main en main, Fuyez fuyez, passez, Faites la traditionnelle notaire. Assurez-vous que ce soit quelqu'un qui ait de l'intérêt authentique pour ce que vous avez à vendre. Si ce n'est pas le cas, passez à quelqu'un d'autre. Ne vous emmerdez pas euh, à, à vous lancer dans des, dans des situations comme celle-ci. Je comprends qu'en tant que propriétaire, ça semble être une opportunité pour vous. Mais croyez-moi, prenez patience, surtout prenez le temps nécessaire que, que cela prend pour aboutir. Et c'est la meilleure manière de ne pas faire d'erreur. Vous savez aujourd'hui c'est très simple de, de, de vendre du rêve, les gens courent systématiquement après le, le ticket de l'auto gagnant, c'est un syndrome clairement, les gens croient qu'en en quelques minutes d'efforts investis on peut faire des millions d'euros ça n'existe pas dans la réalité, dans la matière, on n'est pas là-dessus. Et ça s'applique également pour les investissements immobiliers, pour la revente de biens immobiliers. Donc, attention les amis, Rip deal, regardez ça. J'espère que vous ne vous moquez pas trop de moi euh, par rapport à ça derrière, derrière euh, l'écran. Euh, si c'est le cas, bah, dites-le-moi en commentaire. J'ai envie de savoir également. Dites-moi en commentaire si vous avez euh, eu des expériences similaires, si vous avez eu écho d'autres arnaques autant d'informations qui nous aideront en tant qu'investisseurs leaders bah, à prendre les dispositions nécessaires et à éviter de tomber dans ce genre de, de problématiques. Voilà, si la vidéo vous a plu, apportez un like. Euh, je vous invite également à télécharger donc, la checklist en description ci-dessous pour euh, avoir accès à des opportunités d'investissement à l'étranger pour construire votre patrimoine en sécurité dans des biens immobiliers à haute rentabilité qui sont tout simplement de bonnes opportunités inédites, exclusives en francophonie que je vous invite à considérer dans le cadre d'un investissement et, euh, et de générer un cash flow euh, additionnel, de sécuriser donc euh, votre patrimoine. Et c'est vraiment euh, en prenant connaissance de plein d'opportunités comme celle-ci, en creusant, en, en regardant ce qui se fait à l'international, que vous allez pouvoir vous prémunir de ce genre d'imprévu. Voilà c'est dans la description ci-dessous. Téléchargez la maintenant, ça me fera énormément plaisir et puis on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao